j'ai une première question de Marielle. Faut-il limiter le nombre de photos sur son profil Alors, je ne dirais pas qu'il y a une règle absolue, Marielle, sur, euh, sur le sujet. En revanche, pose-toi la question de à quoi serve, à quoi ça servirait d'avoir 10 photos sur son profil je crois ça, ça participe d'une certaine lourdeur, donc autant je conseille vraiment d'être à plus d'une, ça c'est sûr parce qu'une, on, on, on a du mal à, à se faire une idée puis on a du mal à connecter avec une seule photo. Et puis, je crois que ça paraît presque louche quand il n'y en a qu'une. Donc vraiment, je conseille qu'il y en ait plus 10, C'est presque un peu too much, c'est à dire qu'on a une espèce de, de grand déballage qui n'est pas nécessaire en tout cas. Donc, fais comme tu le sens. Mais je crois que la vérité se situe un petit peu entre les deux. Moi, j'ai tendance à, à conseiller 3, quatre photos. Je trouve que c'est bien, euh, ça donne déjà une idée de toi, en tout cas, selon le, le choix que, que tu as fait et c'est suffisant. Tu en montres suffisamment, ça permet de connecter avec toi sans être dans un espèce de, de, de flot qui est presque un peu pressurisant. c'est trop montré et c'est pas nécessaire. Alors, Pat qui nous dit « Faut-il tout dire sur son profil ?» Alors, Pat, crois-tu vraiment que tu puisses tout dire sur ton profil Tu ne te résumes pas, même si tu faisais euh, 50 lignes sur ton profil, je pense que tu ne te résumerais pas à ça. Ce que j'entends derrière ta question, c'est de dire à quel point on se dévoile peut-être, à tel point on donne des détails sur soi ou sur sa vie. C'est sans doute ça que tu as, euh, as voulu dire. Euh, moi, je crois qu'il faut dire l'essentiel. Donc, vouloir donner plein de détails, pour moi, ça n'a pas de sens et surtout pas d'intérêt euh, parce que la connexion, elle se situe pas sur du détail. La connexion, elle se situe sur de l'essentiel. Et du coup, l'essentiel, ça va être quoi bah, l'essentiel, c'est qui tu es en profondeur, pas forcément tel ou tel détail de ta vie, et surtout ce que tu as envie de vivre, ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît dans la vie, euh, ce qui te plaît dans l'amour, euh, ce que tu as envie de partager avec l'autre, le chemin que tu as envie de prendre, etc. Ce n'est pas forcément long, encore une fois. Hein. Pour moi, euh, quelques lignes ou une dizaine de lignes, c'est largement suffisant, même quelques lignes, c'est suffisant. Mais en tout cas, ne te trompe pas entre euh, le superflu et l'essentiel. Pour moi, le profil, et sur l'essentiel, et pas sur le superflu. Ce qui ne veut pas dire, je précise quelque chose qui vient de me traverser, qu'il euh, qu faut avoir un ton très grave. Euh, on peut présenter l'essentiel avec légèreté, voire même avec humour, si c'est ton truc. Euh, donc, c'est une question de fond, l'essentiel. C'est pas une question de forme. La forme, elle peut être super légère. Et au contraire, je trouve ça assez chouette, quand le fond est, est sérieux, et la forme euh, plus, plus légère ou plus ou plus ludique, on va dire. Caroline. Euh... Ah, super, il y, y a plein de filles qui posent des questions. J'ai eu beaucoup de, de questions de garçons euh, juste avant. Euh, mon problème est que je suis trop bavarde et trop authentique et cela a tendance à effrayer les hommes. Alors là, beaucoup de croyances, d'idées reçues, euh, d'auto-sabotage dans ta question, ma chère Caroline, parce que on n'est jamais trop quelque chose si on est... Ça. Donc, toi, tu es en train, et c'est tout à fait en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, parce que en croyant que tu es trop quelque chose, on ne peut pas être trop quelque chose, selon quoi, selon quel code, selon quelle norme, ça n'existe pas, ça en fait. En te voyant trop, quelque chose, tu es déjà en train de mettre un filtre négatif sur qui tu es. Tu es en train de te juger et du coup, tu es en train de, de, de... Et ça a certainement des conséquences sur ton comportement. C'est-à-dire que vu que tu crois que tu es trop, sans doute que tu te freines et, et du coup sans doute que ton attitude est moins spontanée que ce qu'elle pourrait être. En tout cas, elle est moins authentique que ce que, que tu pourrais être. Donc, toi qui te dis trop authentique, je pense que le fait que tu te crois trop authentique, t'enlève certainement une certaine forme d'authenticité. Donc, tu vois bien que tout ça n'a plus de sens. Euh, et du coup, moi, j'ai envie de te dire, tu es. Voilà, il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez. Tu es, euh, alors tu es, bavarde, c'est une vue de l'esprit. En tout cas, tu aimes parler, c'est peut-être plus comme ça que le, je le présenterai. Et il n'y a pas de trop authentique. On n'est jamais trop authentique et spontané. Euh, ça ne veut pas dire qu'on dit tout et n'importe quoi. Ça veut dire aussi que tu peux préserver une certaine intimité et ne pas tout vouloir dire euh, dès le départ. Mais en tout cas, je veux vraiment que tu enlèves ce filtre et ce jugement que tu as sur toi parce que ça, pour le coup, ça peut euh, faire baisser ton attractivité. Mais c'est juste le regard que tu portes sur toi et du coup, ce qui va venir euh, faire baisser ta confiance et la baisse de confiance va se ressentir euh, chez l'autre. Barbara, combien de temps après on se rencontre Combien de temps après quoi, Barbara Après le premier message, c'est ça que tu veux me dire il n'y euh, bah, a pas de règle. Euh, la seule règle, mais ce n'en est pas vraiment une, mais c'est une que je te propose en tout cas, c'est quand on a envie. Et, et je crois vraiment, euh, d'un échange à un autre, on n'en a pas envie au même moment, parce que chaque échange est différent, provoque des choses différentes euh, chez nous. Alors, je précise quand on a envie et que l'autre aussi, évidemment, il faut que ça soit euh, réciproque. Mais pour moi, il euh, n'y a pas de règle. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la peur te fasse faire deux choses et deux choses opposées, mais souvent, la peur fait faire ça. Ça nous fait soit vouloir précipiter la rencontre, soit la reculer. Mais artificiellement, du coup. Et du coup, c'est plus lié à de l'envie, mais c'est lié à de la peur. Donc, l'idée, c'est que dès que tu sens qu'il y a vraiment un truc, euh, dès que tu sens que bah, tu as une curiosité, tu as une envie, tu as un petit élan à l'intérieur de toi, bah, ça veut dire que c'est le bon moment pour toi. Et si c'est le bon moment pour l'autre, bah pourquoi pas se rencontrer Et ça, ça peut se faire au bout de deux jours comme ça peut se faire au bout de deux semaines. Euh, après, euh, je ne sais pas vraiment quel était le, le sens de ta question, mais je ne conseille pas de rester des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, comme ça arrive parfois, à ne pas se rencontrer. Parce que là, ça laisse un espace au fantasme très important. Et du coup, on, est, on se croit en train de construire quelque chose, mais qui n'est pas vraiment dans la réalité. Parce que mine de rien, la réalité d'une relation amoureuse, c'est quand même de se rencontrer physiquement. Euh, ensuite, on a Guillaume qui nous demande comment masquer sa nervosité lors du premier rendez-vous. Pourquoi tu veux le masquer Pourquoi tu veux masquer ta nervosité Et d'autant que j'ai envie de te dire, Guillaume, euh, ne, ne te mens pas à toi-même. On ne masque jamais vraiment notre nervosité. La nervosité, quoi qu'on fasse, elle se voit. Et je crois que c'est bien pire quand on essaye de la masquer que plutôt de l'assumer. Je crois que ça désamorce beaucoup de choses de dire euh, ben bah voilà, genre je, quelque chose du style, j'avais vraiment, euh, ouais, je suis très heureux de te rencontrer, et du coup, euh, voilà, je suis, parfois je suis un peu au début euh, mal à l'aise ou, euh, ou euh, là là, ça me, ça me fait quelque chose de te rencontrer, je suis un peu nerveux. C'est OK en fait, tandis que si tu essayes de masquer ce que tu ne réussiras pas à faire de toute manière... Euh, du coup, ça va être un peu étrange, tu vois, et ça, va, ça risque de mettre mal à l'aise ton interlocutrice, alors qu'au bout du compte, si, euh, si tu exprimes ça plutôt comme une, un, une joie de rencontrer, et le fait que bah, c'est toujours un peu délicat au début, s'il faut, elle pense exactement la même chose, et s'il faut, elle aussi, elle n'est pas très à l'aise euh, au début de la rencontre, et je pense que ça vous fera un point commun et ça créa une, une connexion. Delphine, comment exprimer sans heurter l'absence d'envie de se revoir En fait, Déjà, si tu crois que tu peux heurter, c'est que toi-même, dans l'autre sens, tu trouves ça heurtant. Euh, ça veut dire que tu crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, du jugement de valeur de l'autre. Ce n'est pas le cas, en fait. Quand on n'a pas envie de revoir quelqu'un, ça ne veut pas dire que l'autre euh, est, est bon à jeter à la poubelle. Ce n'est pas du tout ça. On peut avoir rencontré euh, quelqu'un de très sympa, de très drôle, de très intelligent, voire de très beau, et pour autant qu'on n'ait pas le feeling. Le feeling, ça s'explique pas. Euh, et la chimie aussi, de l'attraction plus physique, ça ne s'explique pas. Donc, ce n'est pas une question de ce que vaut la personne ou ce que vaut pas la personne. Et ça vaut pour toi évidemment dans l'autre sens. Donc, euh, du coup, si soi-même, on sait très bien que ce n'est pas personnel et que ça ne veut pas dire que l'autre euh, euh, a, a un problème fondamental, du coup, on sera moins dans cette peur de le heurter. Euh, la deuxième partie de ma réponse, c'est que bah, la façon la plus naturelle, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de dire « ah, oh, il te manque ci » ou « il te manque ça » ou « tu n'es pas comme ci » ou « tu n'es pas comme ça ». Là, c'est personnel et c'est heurtant. Tandis que euh, l'idée, en fait, c'est de lui dire, et je pense que c'est plus proche de la réalité en plus, c'est de lui dire bah, j'ai n'ai pas ressenti ce petit quelque chose en plus qui me donne envie de poursuivre, en tout cas sur une rencontre amoureuse. Et si tu le dis comme ça, et je pense qu'il faut le dire avec beaucoup de douceur dans le ton, euh, que ce soit oralement ou euh, à l'écrit, avec beaucoup de bienveillance et, euh, et, et lui souhaiter mais vraiment sincèrement euh, voilà, des de bonnes choses. Parce que si on a partagé euh, une rencontre, Finalement, en général, on n'a quand même pas passé un mauvais moment euh, et c'est pas parce que ça ne l'a pas fait qu'on n'a pas ressenti cette petite flamme qu'on a passé un mauvais moment. Donc, je pense qu'il faut être plutôt dans la gratitude du moment qu'on a passé, dans le fait que bah, on n'a pas ressenti ce truc qui serait de l'ordre euh, du chemin euh, amoureux à, à explorer euh, à deux et que, et que c'était chouette quand même. Je crois que voilà, la, la bienveillance, ça se ressent et que du coup, il bah, n'y a rien de, de, de méchant euh, à, à dire sincèrement ce qu'on a ressenti ou pas. Yohann, comment avoir une attractivité sur un premier message Comment avoir une attractivité C'est-à-dire, comment faire en sorte qu'on te réponde Je pense que c'était ça, ta, ta question. Euh, bah, J'y ai un peu répondu tout à l'heure, mais peut-être que tu n'étais pas encore arrivé, donc euh, tu regarderas le replay pour avoir plus de… Euh, plus de choses, mais pour moi, euh, l'attractivité au niveau du, du premier message, c'est vraiment euh, de s'intéresser à l'autre, c'est-à-dire, euh, bah, voilà ce qui m'a, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà ce qui m'a fait tilt, ou voilà euh, ce qui, euh, qui m'a, ce qui a attisé ma curiosité euh, dans, dans ton message et tout ça, d'une manière assez, euh, manière assez euh, légère. Donc, euh, l'attractivité du premier message, c'est de ne pas trop en faire. Euh, d'être assez léger. Et puis, s'il y a une petite pointe d'humour, en général, c'est encore, euh, encore mieux. Il y a tout un live coaching euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, à la fin, on mettra, le, on mettra le lien et tu pourras aller voir plus en détail. Je donne plein, plein de conseils euh, par rapport à ça. Guillaume qui nous dit, « Comment rebondir après euh, une rupture, ne pas essayer de voir ce qui se passe dans la vie de son ex ?» Alors, oui. Euh, T'as déjà une très bonne piste, hein, Guillaume. <rire> euh, en fait, très souvent, après une rupture, sur, surtout quand on ne l'a pas choisie, on a une tendance artificiellement et inconsciente à vouloir garder un lien avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire son deuil, on ne veut pas lâcher quelque part. Et une des façons de ne pas lâcher, c'est de continuer à vouloir s'informer sur ce que fait l'ex, à vouloir regarder sur les réseaux sociaux ce que l'ex a fait, euh, où elle était, euh, de regarder sur WhatsApp la dernière heure de connexion, etc. etc. À part se faire beaucoup, beaucoup de mal, il n'y a rien qui peut nous faire du bien là-dessus. C'est-à-dire que même si on a envie de retourner avec son ex, c'est très important de lâcher la relation qui vient de se terminer, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui peut paraître brutal, mais de se dire « la relation telle qu'on l'a vécue est terminée ». Je sais qu'on a tendance à être dans le déni, ou qu'on a tendance à vouloir se faire des films, ou à... mais c'est très important que tu acceptes la réalité. La réalité, c'est que c'est fini. Et je sais que c'est dur ce que je suis en train de te dire, mais je t'assure que c'est le premier pas pour aller vers quelque chose de mieux, y compris potentiellement avec, avec cette personne. On a besoin de lâcher l'histoire qui s'est terminée pour pouvoir en démarrer une autre avec quelqu'un de nouveau ou euh, avec l'ex, mais l'ex ne devient qu'une possibilité parmi beaucoup d'autres et beaucoup d'autres, euh, en l'occurrence des, euh, des personnes nouvelles. La deuxième chose que j'aurais te conseillé, j'en ai plein d'autres, hein, parce que c'est un, un, un très gros sujet, euh, qui est très important, euh, je trouve, euh, c'est de ne pas vivre dans le « et si ».« Et si j'avais pas fait si »,« et si elle avait fait ça »,« ça aurait ». Il n'y a pas de conditionnel euh, en amour. Euh, donc, il n'y a pas de, de conditionnel sur ce qui aurait pu, il n'y a pas eu. Donc, y a pas de... non, on ne peut pas revenir en arrière et en plus, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que là, on est en train de se construire un fantasme de relation qui n'a jamais existé. Donc, c'est vraiment important de se connecter à la réalité, même si sur le moment, ça fait mal. Mais en tout cas, la réalité, c'est que la relation, elle ne devait pas être si top que ça, y compris pour toi. Ça n'existe pas, une relation qui est si épanouissante, pour l'un et qui ne l'est pas du tout pour l'autre. C'est sans doute des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas voulu voir, mais c'est important justement que tu ouvres les yeux pour justement remettre la relation où elle est, c'est-à-dire dans l'ordre du passé et pour ce qu'elle était, c'est-à-dire sans doute moins merveilleuse que ce que tu veux bien te faire croire maintenant que tu souffres. Et puis, accepter aussi qu'il bah, faut un temps. Il faut un temps pour avancer après une rupture. Ça ne veut pas dire être fermé aux rencontres. Ça veut dire ne pas se mentir aussi. Si on n'est pas prêt à une rencontre engagée, ça veut dire qu'on ne peut pas faire connaissance avec des personnes, mais en tout cas être très honnête vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. J'aurais plein d'autres choses à te dire, mais je vais prendre quand même d'autres questions avant qu'on termine. Oriane, comment savoir si un homme est sérieux dans sa démarche Qu'est-ce qui fait fuir un homme Alors, ce qui fait fuir un homme, mais ça vaut aussi pour ce qui fait fuir une femme, c'est tout ce que je vous ai dit pendant ce live coaching. En revanche, je vais répondre du coup à ta question euh, sur comment savoir si un homme est sérieux dans sa démarche. Bah, je crois que tu le sens. Je crois que tu le sens euh, dès le départ, en fait. Déjà, si la personne a rempli son profil, il y a des choses qui transparaissent dans le profil. Ça se sent alors, j'aime pas trop homme sérieux, pas sérieux. En fait, c'est pas le fait d'être sérieux ou pas. Euh, J'imagine ce que ce que tu veux dire, c'est le fait de vouloir une relation engagée. J'imagine que c'est ça. Mais c'est. Voilà, parce que j'aime pas trop qu'on qu vienne mettre des étiquettes sur homme ou femme sérieuse ou pas sérieuse. Euh, on peut être un homme tout à fait sérieux et ne pas être prêt à s'engager. Et on peut être. Enfin, euh, voilà, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais. Donc, en tout cas. Comment savoir si l'autre a une démarche euh, d'engagement, euh, de rencontre, euh, vraiment de rencontre amoureuse. Donc, tu le sens dès le profil. Moi, je, je t'invite. Et du coup, bah, pour ceux qui n'ont pas rempli leur profil, remplissez-le. Moi, je t'invite à ne pas liker ou à ne pas contacter des gens qui n'ont pas rempli leur description. Parce que déjà, c'est un signe. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens, enfin, des, des personnes qui cherchent des relations sérieuses qui ne l'ont pas rempli, mais dans le sens inverse, pour moi, déjà quelqu'un qui a rempli son profil est déjà dans une démarche euh, engagée. Euh, la deuxième chose, c'est le contenu. Tu vas ressentir des choses. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, euh, ce que la personne recherche, tu vas quand même ressentir des choses. Et puis après, j'ai envie de te dire comment le savoir. Ben, L'idée, c'est d'en discuter. C'est la meilleure façon de savoir, c'est quand même d'en discuter. Pour moi, c'est quelque chose qui se discute très vite. Et souvent, vous, vous rechignez à le faire. Et, et je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'en parler plus tard que d'en parler tôt. Donc, je crois qu'il faut en parler tôt, pas en mode « qu'est-ce que tu veux avec moi ?» parce que vous ne connaissez pas. Donc là, ça serait effectivement bizarre, mais de dire « ben voilà, dans, dans la vie, t'as quoi, en, as envie de quoi aujourd'hui dans ta vie amoureuse ?» Rien que cette question, c'est une question qui est très ouverte, sans jugement. La personne a le droit de vouloir telle ou telle chose et toi, tu as le droit d'être en phase ou pas avec cette personne. Euh, Marie-Noël qui nous dit « comment être sûre de ne pas tomber sur un homme malveillant ?» Derrière cette question, je sens toute ta peur à Marie-Noël. Et, et même si je la comprends, j'ai encore une fois envie de te dire ne te laisse pas guider par elle, parce que c'est ça que me fait, que me fait ressentir ta, ta question. En fait, sache que la plupart des hommes et des femmes ne sont pas euh, malveillants. C'est quand même une minorité, donc n'est ne, ne, pas un comportement adapté à une minorité. Encore une fois, la rencontre amoureuse, c'est une question d'ouverture. Si en permanence, tu es en train de te dire que les personnes vont être malveillantes avec toi, forcément que tu fermes et que tu es dans la protection. Et dans la fermeture et la surprotection, tu ne pourras pas rencontrer l'amour. Donc, pour moi, c'est important voilà, d'être connecté à toi et à ton ressenti. Tant que les choses, tu les ressens bien, ben, tu poursuis et tu te rendras bien compte. Mais, mais sache quand même que c'est une minorité des cas. Et que la plupart des gens sont bienveillants, et que la plupart des gens recherchent l'amour, etc. Donc, je crois vraiment que la question de la confiance, et je te renvoie sur le replay sur la confiance en soi et en l'autre, il y avait toute une partie sur la confiance en l'autre, c'est vraiment important que tu, tu partes avec zéro préjugé. C'est-à-dire que la seule réalité, c'est que tu ne connais pas l'autre. Donc, tu n'as pas de raison d'en avoir peur et tu n'as pas de raison de lui faire une surconfiance aveugle vu que tu ne connais pas. Et que la confiance, ça se construit petit à petit et que tu vas t'ouvrir petit à petit à l'autre en le laissant euh, rentrer dans ton univers. Mais surtout, ne sois pas dans une posture de fermeture à cause de cette peur-là, parce que là, tu vas tout fermer. Euh, autre question. Charlotte, quelques conseils pour le premier rendez-vous en vrai dans le monde du réel Ah, alors, je... juste Dire quelque chose, ça me fait, ça me fait réagir. Sous, enfin, très souvent, je vous entends dire le virtuel, le réel, etc. Mais pour moi, échanger avec quelqu'un, c'est réel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on échange sur un chat que ce n'est pas une vraie personne en face et qu'on n'est pas en train d'échanger de manière authentique. Donc déjà, voilà j'aimerais juste vous ouvrir au fait que... Ce pas forcément bon pour vous de segmenter réel, virtuel, comme si tout ce qui se passait avant la rencontre, ça n'existait pas et que ce n'était pas réel. Si, si tout ça est bien réel, c'est la rencontre qui devient réelle. Mais, mais l'échange et l'interaction, elle est déjà là et c'est déjà réel. Euh, ensuite, donc, pour répondre à plus spécifiquement à ta question, bah, quel conseil, quelques conseils. j'en ai plein des conseils euh, et d'ailleurs, il y a aussi un live là-dessus, mais euh, un replay. Euh, pour moi, le meilleur conseil, euh, c'est d'y aller sans aucune attente particulière et pour autant, d'y aller avec envie. Ça veut dire quoi cest ne va pas à une rencontre si tu n'en as pas envie parce que l'état d'esprit dans lequel on y va est déjà important sur comment ça se passera après. Donc, tu y vas quand tu en as envie et tu y vas sans attente. C'est-à-dire, rappelle-toi encore une fois que la personne, tu ne la connais pas et tu ne peux absolument pas savoir si ce, ce, ce truc un peu… Euh, attractive, chimique, ce feeling, tu l'auras ou pas. Et c'est OK si tu ne l'as pas. Donc, le tout, c'est d'être présente dans le moment, de vivre ça comme une rencontre humaine, au-delà de la rencontre amoureuse, c'est déjà avant tout une rencontre humaine, et d'en faire le meilleur. C'est-à-dire de te dire, bah, quitte à ce que je sois là, j'ai envie de passer le meilleur moment possible euh, en étant bien présente au moment que je suis en train de vivre et à ce que je ressens sur ce moment-là. Je crois que c'est le meilleur conseil pour que ça se passe de la manière la plus fluide. Je crois qu'on a tous envie de fluidité et c'est vraiment la façon que ça soit le plus fluide, la moins, enfin, avec le moins de pression pour toi et pour l'autre euh, aussi. Et de se dire, ben bah, voilà, j'y vais en me sentant le plus confiante en moi, c'est-à-dire oh, bah, en me disant bah, « j'ai envie de me faire euh, jolie, j'ai envie de me sentir bien », etc. Donc, tu y vas pour passer un bon moment en te sentant bien. Et c'est tout ce qu'il y a à faire sur ce premier rendez-vous. En fait, il n'y a rien de plus à aller chercher que ça. Et c'est déjà énorme parce que si ce que tu obtiens comme ça, c'est de la fluidité, bah, je dirais que la fluidité, c'est peut-être le premier pas de la rencontre amoureuse au bout du compte. Donc, en y allant un peu détente, bah, c'est comme ça qu'on peut vivre et partager des moments et ne et, et pas vouloir avoir tout contrôlé ou tout planifié à l'avance, en fait. Être juste là, en train de partager une expérience avec quelqu'un, euh, ce qui commence à créer des souvenirs, etc. Et je crois que c'est la manière la plus soft, la plus simple euh, et la plus, sans doute, prometteuse euh, que tu peux avoir pour ce premier rendez-vous. On a la question de Blaé qui nous demande « Comment gérer les différences de culture Je suis américaine. » J'aimerais aller doucement et rencontrer pas mal de profils, mais les hommes sont souvent pressés et n'aiment pas, pas être seuls. Bah, J'ai envie de te dire, euh, ça va au-delà d'une différence de culture, en fait. Ma réponse, elle pourrait euh, être tout à fait euh, opportune, quelle que soit euh, ta culture. C'est-à-dire que tu définis ton propre rythme. Et ce n'est pas parce que la personne en face de toi veut autre chose que tu es obligé de t'y plier. Ce qui est très important, là, l'aspect communication est super important dans, dans, dans ce qu'on est en train de se dire. Parce que, euh, du coup, l'idée, c'est d'expliquer, d'exprimer où tu en es, ton besoin, ton ressenti, ton envie ou pas. Et, pas dans... Et de ne pas croire que tu es en train de rejeter l'autre. C'est-à-dire que ne pas se sentir encore prête, par exemple, de rencontrer la, la personne, ça veut pas dire que la personne dans les échanges ne te plaît pas. Ça veut simplement dire que tu as peut-être besoin de creuser un peu plus. Tu as peut-être besoin d'expérimenter déjà les échanges comme ça pour avoir un peu plus d'envie de la rencontrer et ça, ça s'explique. Pour moi, ça, ça se communique et ça passe très bien, tu vois. Donc, pour le coup, euh, si toi, ton besoin, c'est vraiment un pas après l'autre à ton rythme, bah, dis-le. Et après, euh, l'autre peut voir si ça lui convient ou si ça ne lui convient pas. Mais en tout cas, en aucun cas ne vient changer ton rythme parce que l'attente de l'autre et de l'autre pressé euh, serait différent. C'est important que tu restes connecté à toi. Et j'ai envie de dire, et ça va très bien avec le sujet de ce soir, hein, que un des grands facteurs d'attractivité, c'est de rester connecté à soi, à ses besoins, à ses envies et de savoir les exprimer. Donc, euh, poursuis dans ce sens-là et ne te laisse pas euh, influencer, mais reste dans l'ouverture, évidemment. Georges qui nous dit « Lors d'un premier rendez-vous, j'ai l'angoisse du blanc et de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas être assez intéressant pour mon interlocutrice. » Oui, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi. Euh, pourquoi un blanc, ça serait mal En fait, c'est que ce que tu y associes tu, négatif, est négatif. C'est-à-dire que tu y associes le fait de bah, « On va croire que je n'ai pas de conversation euh, » ou « Oh là là, ça crée du malaise, etc. » Mais en fait, parfois, moi, j'appelle ça plus « un silence qu'un blanc ». Déjà, quand on change de terminologie, je trouve que ça ne fait pas le même effet. Un silence, pendant un silence, il peut se passer des très jolies choses. Il peut se passer un regard, il peut se passer un sourire, il peut se passer des yeux qui se baissent en, en rougissant un peu. Et tout ça, c'est intéressant dans la rencontre. Ce n'est pas quelque chose à rejeter, au contraire, c'est quelque chose à vivre. Et puis, il peut se passer aussi, encore une fois, authenticité, de se dire, bah. Voilà, de, de rigoler ensemble du fait qu'il y a eu un silence et qu'on est un peu gêné et que parfois, on ne trouve pas les mots parce que c'est une première rencontre. Peut-être parce qu'on est un peu troublé. Et, euh, et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de joli à être troublé. Donc euh, voilà, il ne faut pas chercher à meubler pour meubler. Je trouve que ça n'a pas, pas vraiment de sens. Euh, et pas paraître assez intéressant. Pareil, là, tu vois, tu es en train d'imaginer que ce que tu as à dire, ça ne serait pas intéressant parce que, sans doute, tu es en train de chercher des sujets de conversation ou de te dire bah « Tiens, à un rendez-vous, il faudrait que je parle de telle, telle, telle, telle chose. » Et c'est telle, telle, telle, telle chose où je mets l'étiquette « intéressant » ou « pas intéressant bah, ». Je crois que ce qui fait l'intérêt d'une rencontre et d'une discussion, c'est quand on échange ouvertement sur soi et sur l'autre, qu'on s'intéresse à l'autre et qu'on parle de soi, pas d'avoir des sujets de conversation pour faire salon. Euh, faire salon, ça n'a jamais créé un lien et ça n'a jamais créé une connexion euh, amoureuse. Donc, ne faut pas confondre avoir une conversation mondaine et créer quelque chose lors d'une rencontre. On a Vince qui nous demande « Comment bien réussir une relation à distance ?» Oui, alors, et, et je suis d'autant plus contente que tu poses la question, Vince, parce que je voudrais aussi tordre le cou à l'idée reçue qu'il euh, faut absolument rencontrer dans un périmètre de 3 km, sinon ça ne va pas, et souvent on se ferme avec plein de critères comme ça, et je trouve ça dommage. Euh, voilà, je referme la parenthèse. Euh, donc, euh, je ne dis pas que ça ne va pas avec son lot d'enjeux, une relation à distance, mais je crois vraiment, très sincèrement, que l'amour peut se situer à, à plus de 3 km de chez soi. Donc, comment on vient réussir une relation à distance euh, Je crois que c'est... Alors là, pour le coup, euh, encore plus que quand on n'est pas à distance, l'aspect communication est quand même super important, c'est-à-dire exprimer, y compris parfois nos peurs ou nos doutes euh, par rapport à la relation à distance. Euh, vraiment exprimer nos envies, aussi bien notre envie de nous voir que notre peur de, de quelque chose, etc. Donc, c'est important d'être sur une communication et pas qu'une communication par texto, même si ça peut venir ponctuer euh, la journée. Je crois que souvent, et de plus en plus, parce que ça, c'est une évolution aussi des mœurs. On est beaucoup dans, dans l'écrit ou dans le texto, mais je crois que pour construire une relation, ce n'est pas suffisant. Et, et mon conseil, c'est vraiment de, bah, entre les fois où on peut se voir, de vraiment avoir des moments où on se parle au téléphone. Oui, ça fait peut-être vieux jeu ce que je vous dis, mais pour moi, c'est hyper important, euh, où on se voit euh, avec, avec, avec la caméra, etc. Donc, d garder un contact de voix, garder un contact visuel. C'est très important. Et sur le fond, communiquer sur ce qui se passe, où on en est, etc. Ne pas croire que la relation va se construire uniquement quand on se voit. Parce que ce n'est pas le cas. Une relation, ça se construit au jour le jour, y compris quand on ne se voit pas, mais c'est tout à fait possible de la construire à distance quand on maintient cette communication. Mais je crois que c'était la dernière question. C'est passé très, très vite. Euh, du coup j'ai envie, là ça me prend presque de cours parce que j'étais sur ma lancée, et que j'avais envie de répondre encore à vos questions euh, on va se retrouver, on va se retrouver dès le mois de juin pour un prochain live coaching donc on aura, j'aurai l'occasion encore de répondre à, à d'autres questions, je vous remercie vraiment pour vos interactions pour euh, vos partages pour euh, vos questions, pour votre participation c'est toujours un, un plaisir d'être là et merci encore une fois à Mythique euh, de me permettre de, de faire tout ça avec vous euh, on se voit la prochaine Prochaine fois, il y aura le replay pour ceux qui n'ont pas tout vu ou ceux qui veulent revoir les conseils. D'ici quelques jours, restez connectés, il y aura le replay. Et surtout, on va pas se quitter comme ça. Enfin, vous n'allez pas vous quitter comme ça parce que vous allez pouvoir continuer à discuter. On va vous mettre le lien tout de suite dans le chat. continue à discuter entre vous, à faire connaissance. Peut-être que vous avez échangé déjà pendant ce live coaching. Mais ça va être l'occasion de, de vous voir, de pouvoir discuter encore et puis d'échanger peut-être sur ce que vous avez perçu du, du live coaching en rejoignant une room, une Room euh, qui est spécialement réservé à vous tous qui avez participé à ce live coaching. C'est rien que pour vous et c'est maintenant avec le lien qui vous est partagé. Et moi, je vous souhaite une très, très bonne soirée, plein de rencontres, plein d'ouvertures, plein de découvertes et je vous dis à très bientôt.